La cuisine de Terre Sainte, c'est avant tout ses grands plats traditionnels. On en déguste les meilleures versions non pas au restaurant, mais dans les maisons palestiniennes. Et si les recettes ont traversé les générations, chaque famille a sa petite touche pour arranger les éléments phares que sont la viande, les légumes et surtout le riz. C'est LA garniture incontournable, à tel point qu'on en oublie que ça n'a pas toujours été le cas. Dans tous les plats palestiniens, que ce soit le makloubel, le mansaf, euh, les feuilles de vigne farcies, les courgettes farcies, etc., c'était du blé tout le temps. We have different type of grain that we eat. All, of them come from wheat: the the Avant 1948, environ 50% des Palestiniens vivaient de l'agriculture. Ils cultivaient majoritairement l'orge, le millet et le blé. Ces céréales étaient ensuite préparées de différentes façons et utilisées dans la cuisine. La plus représentative de ce terroir est celle qu'on appelle le friquet. C'est un blé vert qui est brûlé et la pellicule est enlevée en la frottant, d'où le nom arabe friquet qui vient du verbe yufrok, qui veut dire frotter. Et puis chez l'épicier, où on est, chez Tawfik taoufik Amin, c'est lui qui fait concasser les grandes graines en petite graine qu'on va épuiser comme du riz. Sauf que le goût n'est pas du tout pareil. Là, on a un goût fumé, un goût de la terre, un goût vraiment inscrit dans le terroir palestinien. Le riz est un arrivage assez récent, plus ou moins, on peut dire 200, 250 ans, où il y a eu le changement avec l'import du riz et le riz, les premiers riz à arriver ici, venaient d'Egypte. Uh, some some Il y uh, a même des stages où des gens cuisent des matins palestiniens avec des graines de l'huile. Et si ils veulent le faire facile, ou si ils ont un souci spécial, ils cuisent du riz et le mettent sur le dessus comme un garni. Ça donne l'idée de combien de riz c'était difficile à obtenir, prestigieux. En 1947, l'indépendance d'Israël provoque une guerre dont les conséquences à court et long terme modifient durablement les traditions culinaires des habitants de la région. After 48, some Palestinians, they flee from their hometown. Uh, some of them went out of Palestine. Some of them got located in a different city. The replacement uh, of, of the Palestinians, it made them refugees. So Anura stepped in to provide food for the refugees. It is something they choose that's practical, not uh, a locally grain, just to kind of make it more efficient. Uh, so rice was introduced heavily at that time. Le riz est progressivement devenu plus accessible et moins cher que les céréales traditionnelles, qui nécessitent une préparation plus complexe et qui sont aussi moins pratiques. Une bonne frica a besoin de 45 minutes au moins de cuisson. Le, le riz, c'est 20 minutes, c'est 25 minutes. Les traditions culinaires locales se sont donc adaptées aux évolutions économiques et géopolitiques de la région. Et si le riz a supplanté le blé, ce n'est pas forcément une fatalité. I think uh, the cuisine always will uh, experience some uh, changes. This can be uh, something practical, uh, it can be a new recipe or a new idea, or it can be a political situation like how is it uh, here for us.